Je m'excuse, là. Je m'excuse, là. Ce que tu cherches, te cherche. Il n'y a jamais d'abuseur s'il n'y a pas d'abusé. C'est impossible! Il n'y a, a jamais de gens qui vivent, qui ont été escroqués, s'il n'y a pas d'escrocs. Et à l'inverse, il n'y a pas d'escrocs s'il n'y a pas des gens qui sont abusés constamment. C'est dans ta fréquence, c'est dans ton énergie. Tu es la plus belle merveille du monde! Tu es abondance. Ramène la paix dans ton esprit, le reste de ta vie va tomber en place! Mais on n'a pas cultivé notre esprit. Mais nous, on a appris à se battre dans le monde extérieur. il ne faut pas qu'il se passe là, faut pas se faire avoir. J'ai vu des gens qui se sont fait avoir dans leur placement. Quand ils achètent leur voiture, ils se font avoir. Le gouvernement, on paye des impôts. As-tu vu qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça s'en va à l'autre... Ah, N'importe quoi! Tourne ton regard à l'intérieur et observe-toi. Reviens à qui tu es. Vraiment. Tu n'es pas quelqu'un d'abusé, même si tu as été abusé. Tu n'es pas ce que tu as vécu dans le passé puis tu n'es pas ce que tu crois que tu es. Mais tu es aussi ça.